Euh, c'est quoi le bonheur d'après vous Le bonheur, comme disait quelqu'un, est une euh, trajectoire. C'est une destination qu'on doit atteindre, qu'on qu vit tous les jours. Donc c'est un état également d'esprit. Donc le bonheur, c'est faire des petites choses et se sentir bien. C'est-à-dire que lorsqu'on a de la néidresse, on peut dire qu'on est heureux. D'après vous, c'est quoi être heureux être heureux, oui. c'est se ce soucier moins de ses malheurs. C'est ça, ça, être heureux. Et vous bon. Le bonheur, c'est pas l'absence du malheur. Pour moi, pour le bonheur, c'est une perception différente du malheur. Et comment on l'obtient C'est en faisant des petites choses qui nous rendent heureux. Donc, il suffit de déterminer qu'est-ce qui me rend bien, par exemple, pour quelqu'un. Qui aime, euh, qui aime boire, ou qui aime euh, chercher les femmes, ou bien qui euh, aime aller en boîte, s'il peut le faire, ou qui aime manger tout simplement. S'il mange le repas qui lui convient, je crois qu'en mangeant, l'action de manger ce qui euh, lui plaît, lui rend heureux. Donc il faut déterminer ce qui nous rend heureux, c'est des petites choses au quotidien qui nous rendent heureux. Et, et toi, Vianne, est-ce que tu es heureuse euh, je, on ne peut pas dire qu'on est heureux, mais on le vit le jour le jour. Parce que ça peut être pointé de... Ah, il fait jour, il fait nuit. Hein. Donc, bon. euh, on est heureux quand on fait ce qu'on aime. Et bon. je pense que je fais ce que j'aime, je peux dire que je suis heureuse. OK, regarde les dis-leur que tu es heureuse. Mais je suis heureuse <rire> Ça se voit, vous êtes, vous, vous, vous dégagez, dégagez plein d'énergie. Et, et vous, euh, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis heureux? À l'instant, je vous parle, je suis très heureux. <rire> Mais ça se voit. <rire> à l'instant, je vous parle, je suis très heureux. J'ai réussi à faire euh, beaucoup de réconciliation cet ancien. Et je, suis, je dirais que je suis en paix avec moi-même mon être, mon psychique, mon esprit, mon âme et la personne que je suis. Super. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes -là qui se croient malheureuses? Aucune situation n'est permanente dans la vie. Demain, vous serez peut-être moins heureux ou plus heureux qu'aujourd'hui. Mais ce le fait, c'est que vous ne serez pas dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Tout, tout, tout finit par, par passer, le bonheur comme le malheur. Je veux ajouter une petite chose, être heureux, c'est aussi avoir beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire même quand euh, tout va mal, on accuse le coup et puis on se remet après. Donc il faut accuser le coup, on ne refuse pas qu'il faut pleurer, mais on pleure. Mais après on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc c'est la petite dose d'optimisme qui permet à ce qu'on peut dire qu'on est heureux.